un petit peu par hasard. Moi je faisais à la base un BTS en communication, communication des entreprises, donc de la pub, et je cherchais une alternance de deux ans. Puis, au lieu de faire de la, de la pub, je me suis mis à faire de la vente au final parce que dans une petite structure comme ça, tu t'as pas forcément autant de moyens que, que dans d'autres grosses chaînes pour, pour développer voilà, le réseau de communication. Donc au final je me suis formé à la vente sur le tas. Donc on est généraliste, donc on vend, on vend tout. Moi je suis spécialiste forcément du rayon batterie et percussion mais je peux aussi bien conseiller en, en guitare, en instrument avant, en piano. Ça l'avantage et l'intérêt de ce métier, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Tu vas toujours tomber sur un mec qui a, qui a une demande bien précise et qui a potassé le sujet à fond. Et euh, tout connaisseur qu'on qu peut être, euh, et toute la culture qu'on peut avoir, on ne connaît pas tout justement. Donc apprendre de mes clients, j'en apprends vraiment euh, toutes les semaines. Euh. Puis voilà le côté relationnel et conseil, c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant. Moi, tu vas rentrer dans le magasin pour, pour me demander euh, voilà, un renseignement. Mon but, ça ne va pas être de te vendre au, au plus cher pour faire du chiffre. Ça va être vraiment d'écouter ta demande et d'essayer de, de cibler au mieux ce que tu veux. Et de, tu repartes en, en disant, bah voilà, c'est vrai, j'ai été bien conseillé. Voilà, c'est l'aspect auquel je tiens vraiment à mon boulot, c'est le côté vraiment relationnel et, euh, et conseil auprès de mes clients. Sur les instruments en général, ça a marché par cycle. Par exemple, tu vois, rentrer entre septembre et décembre, on va bosser beaucoup de piano parce qu'on fait aussi euh, donc de la vente, mais de la location aussi. Et, euh, ça c'est quelque chose qui est très demandé parce que tout le monde ne peut pas acquérir un piano pour son enfant de 6 ans qui débute euh, l'instrument, c'est quand même assez, un investissement, donc c'est assez risqué. Donc euh, sur cette période là, c'est beaucoup de piano, la guitare classique, choses chose comme ça. La guitare c'est vraiment par contre le fil conducteur de, de l'année. Mais c'est vrai que les ventes de batterie, euh, au final, c'est quand même un petit peu ralenti. Euh, J'ai envie de dire, c'est pas non plus le secteur qui, qui se vend le plus. A euh, contrario du Caron, où au final là c'est un secteur qui est quand même un peu plus en expansion. À mon avis un effet de mode aussi, parce que beaucoup de groupes, euh, de chanteurs euh, acoustiques, euh, Safavidan, du du Sheeran, on entend beaucoup en, en ce moment, où c'est bon, la guitare acoustique et donc du coup avec de la, la percussion. Euh, c'est vraiment quelque chose, un Caron, ça se vend quand même beaucoup plus en, en ce moment que, que de la batterie. Puis le côté aussi pratique, batterie à transporter c'est quand même pas forcément toujours évident et puis pour les mecs qui font un peu de, de concert euh, avec quand même beaucoup de restrictions euh, au niveau des bars euh, au niveau sonore j'entends puis question de place c'est quand même bien plus sympa niveau sonore et niveau place de pouvoir jouer une caronne et plus sympa au final. Sincèrement je pense qu'il y a une place pour le magasin indépendant, euh, tout simplement parce qu'on a cette relation commerce de proximité, vraiment de relationnel et d'écoute que va pas forcément avoir euh, une grosse chaîne ou forcément pas qu'ils font mal leur, leur taf mais quand as un, un énorme débit de, de personnes bien, on a du débit ici aussi, aussi hein, attention hein, faut pas dire que je l'ai pas dit mais euh, tu moins t'as un conseil moins personnalisé donc tu vois défiler plus de têtes différentes nous on a quand même une base aussi de clientèle d'habitués et donc du coup à force de les voir tu sais ce qu'ils vendent euh, ce qu'ils veulent pardon et, euh, tu sais quelles problématiques ils ont tu apprends à connaître vraiment ta clientèle et ça c'est je pense quelque chose qui ne peut pas apporter une chaîne et encore moins internet. Mais après, un magasin pour se diversi, pour justement survivre doit se diversifier et apporter vraiment un service vraiment au top. Euh, aussi bien sur la réparation, sur du conseil, sur du SAV. Parce que c'est ça aussi sur Internet. Euh, le le bablet, c'est que tu as un problème avec ta gratte. Les gens vont te ils n'auront jamais ouvert du carton. Donc euh, tu vas la recevoir, tu auras ton, ton manche qui sera complètement collé euh, aux cordes. Et ben, soit tu vas dans un magasin et tu payes un réglage, soit tu la renvoies avec des frais de port. Donc euh, et avec le souci que le colisperne et tout ça, donc euh, c'est de, euh, de la contrainte en plus. Donc au final, ce que doit faire un magasin sur moi pour euh, justement survivre à, à internet, ben, c'est de proposer un service c'est la seule chose sur quoi on peut se diversifier, c'est le service. Parce que les prix, on est au même prix que tout le monde. Donc c'est voilà, le côté humain, relationnel et service. Tout honnêteté, hein, la, le marché de la musique est quand même vachement saturé. Pour qui même veut ouvrir un magasin, euh, c'est super compliqué. Voilà, la tendance est beaucoup plus à la fermeture qu'à la réouverture justement. Donc il faut réussir à se faire un nom, à se faire, à se faire connaître, peut-être en proposant bah, justement, des choses que ne proposent pas d'autres sites. Euh, justement bah, de bouche à oreille, vous faire connaître.